Salut guys, c'est mon nom JP et bienvenue à Free Hat Québec. Aujourd'hui, on est le soir et on s'en vient rouler un petit peu au Rotemont. On va aller faire un petit Tommy le paquet. Ou, il connaît le nom de Rocket pour se réchauffer. Et ensuite. Oui, ça va bien, on est réchauffé. On va aller faire une petite talayarde. Alors, une petite talayarde juste ici. un petit peu de night ride au Wakmont. Pas chose qu'on fait souvent durant la saison, fait qu'on en profite à l'automne. Ça fait que pour faire du night riding, c'est pas compliqué. Pas un bon, c'est pas d'éclairage. Si c'est intéressant, je peux peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer mon setup. donc souvent ce qu'on va faire. Ça va être une bonne lampe sur le guidon va éclairer assez fort proche de Renaro quelque chose qui est intéressant aussi ça va être une lumière sur la tête qui elle va pointer où est-ce que vous regardez donc je vous avertis, je roule moins vite que d'habitude on ne veut pas avoir de bad luck dans le centre à cette heure-là quelques laps il y a quelques minutes avec encore les pattes, des mordus mais comme à ceux qui ne laissent pas beaucoup de charbon, dans le parking présentement fait qu'on va faire attention ça ici hop sur la slab hop ah, ça va bien les conditions sont quand même belles. Un petit peu de feuilles, c'est sûr, c'est l'automne. Mais les pistes sont quand même sèches. Pas de bébête dans le bois, pas d'ours, pas rien. Oh, moi aussi, pas se jinxer, c'est possible. Il y a un ours dans le lemming du drop. Hop! Ah. Ouais, Oui, les pistes sont vraiment belles. Fait que ceux qui ne roulent pas la nuit, c'est quand même différent de qu ce que vous connaissez. Même si vous connaissez la piste, même avec des très bonnes lumières, c'est certain qu'on a une moins bonne vision périphérique. Et on va moins loin aussi. Même si vous connaissez la piste, des fois on peut avoir des, des petites hésitations ou. Il y a un petit moment qu'on se demande, mais où est-ce qu'on est rendu? Oh, ça a bien été, alors ça va être la dernière piste de la soirée. Pas que j'ai pas du plaisir, mais je vais perdre ma plus grosse lampe sur le guidon. Il m'en reste une un petit peu moins forte, Et ici que mes deux lumières d'appoint. Ça fait qu'on poussera pas sa loque. Et ah! je me souhaite avoir regardé. Fait un petit peu moins d'éclairage, ça peut un peu surprendre. Je sais pas qu'est-ce que les images vont donner. <rire> est sûrement mon de mes favorites. Ici, au bon, secteur Rockmont. Euh, la ligne est où? Ah, et on a une ligne 7. Ouais, mais elle me déporte un peu, elle, j'aime moins ça. Ah, c'est ça. Checker des lignes le soir, grève, c'est pas le best. On fait avec ce qu'on a. Ah, ça va bien. Je m'en ma grosse lampe, Alex. Hop! Ça, terminer, hop. Super J'ai perdu ma grosse lampe en avant. La raison est simple. J'arrivais pour la charger. Et j'ai peut-être un petit peu pesé fort sur le fil du chargeur. Et j'ai arraché le connecteur. Donc, je n'ai pas pu la charger. Je n'ai pas pu la, la réparer, c'est-à-dire... J'en ai une autre qui rentre demain. Pour l'instant, silence et on finit avec une petite chevalier dans le noir. Oh, Je vais un pied qui est mou. Ça. Oh Pas trop, qu est-ce qu'on s'en va dans le noir <rire> comme dur de juger les sauts dans le noir. Et on va se Un petit dire. Et voilà. Ça fait que ça va être la fin de cette petite ride nocturne. Qui ma foi grandement agréable. On va aller fixer la blonde pour dire qu'on est en vie. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à donner un petit thumbs sur la vidéo, ça aide énormément à faire voir le contenu aux gens sur YouTube. Merci et très bonne soirée. Allô petit porc-épic. Bonjour. Ne ah! Ne m'attaque pas. Je suis ton ami. Question aux amis des animaux. Est-ce que les porcs-épics lancent réellement des épées Ou c'est juste dans les petits bonhommes?